I ain't tryna make me.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 à tous, la nuit est tombée sur la cité fosséenne et le Stade Vélodrome pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins place à ce match de coupe du F.A. Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, face à la Juve. Il va falloir faire oublier cette défaite de premier match. Et une victoire aujourd'hui à domicile, ça serait idéal pour ne pas trop se faire distancer le président. Une seconde. Je peux y aller. Déposer du ballon. La progression à venir. Bois les gens Il y avait de quoi à faire sur cette action, mais pas comme ça. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. On Di Maria. Le ballon pour Timaria. Di Timaria, Di pour ce centre. la peine de prise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Pour Douja Vraovic. <t 'en> eh, ça peut être temps, je aussi faire le ballon là. Ah et le bon réflexe là. Alors, ça corner bien, je veux bien frapper. La défense éloigne le danger sur ce corner.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 aucune difficulté pour la défense. Quel nous y Le tir lointain. Et voilà. Directement dans les mains du gardien. Allez bien, encore Eric qui perd le ballon. l'idée, mais c'est totalement raté. ne pas. Un peu Ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Quelle tête On a presque vu dedans. temps, finalement, ça va à Au final, ça passe très près. Mal. Goal Et voilà le premier but de ce match, celui qui fait beaucoup de bien au mental. Tellement basse il vient de vous mettre, ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au centre. n'entrent pas et l'occasion de prendre le large des gens. Attention, attention à ne pas se déconcentrer et à laisser le champ libre à leurs adversaires. Bien par le gardien. Il me laisse quasiment en canard. C'est bien fait des sapins. Ce barbe de sa part. Ce de de paillette. C'est réceptionné. Attention. Magnifique ce contre. Et voilà un nouveau corner. Attention, la défense à ballon, mais il y a encore danger. Ah, il s'est récupéré très haut ça. Olé, belle technique là. Ah, il le tire. Et il s'est capté sans problème par Chester. Zakaria. Oui, le ballon est intercepté. Bonuchi. C'est pour moi de quoi Il y a toujours un les de conneries sur l'aile. Et c'est Merdoïskin. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Et une occasion contre à négocier. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Ah, et le juge de ligne qui lève son drapeau pour un retour de position de d'orge. Oui, mais c'est donné un peu trop vite aussi. Progression dans la moitié adverse la frappe est bien contrée oh oh. le ballon pour Maria. attention voilà un bon duel le ballon est mal renvoyé ça peut profiter à l'adversaire le ballon pour Zach Kenny. ah oui excellent ballon Manqué. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face -face de ce type. Le ballon est repris. grâce au pressing. Nous sommes installés dans le camp adverse. Oh, le but pour la Youg La vieille dame creuse l'écart. Deux buts d'avance. Mais tu es d'accord avec ce même, le rencontré, et site de la conclusion, pleine de Le ballon perdu là par la Juventus. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration. On revenez au jeu, regardez Et Le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur la chaise. Très vite sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon. Alors, le remplacement intervient. Petite astuce, c'est joué court. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Quasiment en canard, c'est bien fait de sa part. Ce baron de paillette, voilà, c'est mal dégagé. Ça, attention, ouais, super défense! C'est un nouveau corner à jouer. Le corner qui est célébré tomber l'occasion de but. Le public y croit à la remontade. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et le gardien s'empare bien du ballon. Et ça peut être dangereux. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur la rigueur. Maria, ah, le corner est mal tiré, c'est directement sur le gardien. La récupération honte, le pressing est payant. Là où il dans la surface. Oh oui, but Et c'est le doublé Quelle classe Quelle réussite Regardez, le but il arrive juste après, il grosse. Alors. Bon, je vais Je la à désormais par but d'avance. Oh oui, la frappe, hey, le s'en s'envoie bien. C'est parti pour Di Maria. Et un verre qui finit directement sur le gardien. Là oui, avec le ballon. Et oui, le but Splendide Ça y est, le matrix, c'est fait Un ballon en plus pour sa collection. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Et oui vamos 3e début d'un match, c'est une performance exceptionnelle. À 8 qui il a fait danser ou il est Et voilà, c'est la fin de la première victoire au salle de l'Europe. Sa performance avec des chiffres. Depuis le début du match, c'est un véritable danger pour toute la défense actuelle. Et oui, pour un attaquant, il faut flairer, il faut sentir pour se faire presque oublier les défenseurs. Ces buts marqués sont la récompense d'une attitude absolument exemplaire. Et on va guetter la réaction de l'Olympique de Marseille. Le coup d'envoi de la seconde période. <coughs> Regrettable parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le aurait n'était pas si loin, il a très bien le Les chiffres disent très bien ce pouvoir, et c'est une équipe qui se en beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. c'est sans problème pour la défense. Elle met pas. Oh, c'est sérieux du ballon sous pression face à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Oh, la frappe. Allez, le gardien se couche perdre au sol sur l'intervention. corner est dégagé par la défense. Et là, championne n'importe quoi. Et les voilà en possession du ballon. Un sacré frappe, c'est à côté Le ballon Rongier, Le ballon vers Payette Et il remporte le duel Bien défendu Et Une bonne contre-attaque peut-être Le ballon pour Timaria Allons au second poteau La contre-attaque était vraiment très belle La finition par contre approximative La transition vers l'attaque est très bien menée, Et c'est un dernier geste Avec Dimitri Paillette maintenant. De toute façon on a Dimitri Bayette avec plongeon pour intercepter cette balle. Voilà, c'est joué court. Ah, et cette frappe va venir directement euh, sur le parking du stade. La baissée du football, l'encore trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. niveau à la défense, ben, va bien renvoyer. Même à ben, le récupérer sur cette bonne intervention. Alexis. Un face à face à négocier. Et encore une opportunité. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Le danger est écarté. C'est perdu par les Lyon Conneries. là le Ah, c'est bien parti Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis dans l'opposition, position, ce qui a perdu de bien bouger les ânes dans les frappes. Tout Tout les 20 dernières minutes de l'arme. Ballon à nouveau perdu Le ballon pour Timaria Et une occasion de contre à négocier ah, L'action était bien partie Et finalement c'est perdu Ballon pour À ah, Vers la surface Le centre part bien C'est bien joué ah. Ah non, ce ballon est perdu. Oh, il s'est bien servi. Et le face à face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en position et bouge parfaitement les angles, Ce qui fait qu'il a frappé et bien bon, bon Changement pour les conneries. Ah, le corner, bien tiré. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Oh là là là là et encore, encore arrive un but. On n'arrive même plus à les compter, Ça s'arrête plus. Ça tourne. À l'humiliation cette histoire. Regardez, l'option de face est ouverte absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe. On se mélange avec les crayons. Bah voyons. Il est bon rabbiot. Peut-être pour elle a une tête qui passe moins du but. Close reçoit François Ballon. Elle a bonne lecture pour stopper cette offensive. La conduite de ballon, donc elle dit Maria. à le ballon, mais attention, le danger reste présent. bah non, ce ballon est perdu. Et très bonne intervention du gardien. Ouais, facile pour le gardien, corner manqué. Excellente conservation du ballon. Hey, le gardien bouge bien. Et c'est parti. On dit Maria, il ah, y a du monde à la tombée. Ouais, l'intervention vitale. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et le drapeau s'est levé hors jeu. Bonucci. Pression sur Bonucci. Ah, La nouvelle qui perd le ballon là-dessus. problème. à excellente couverture de balle pour résister à la pression. C'est terminé. Oh, reste là pour cette rencontre. La plus de Turin Une pouvoir très importante aujourd'hui après la défaite à l'heure du premier match. L'idéal ça serait d'enchaîner avec un bon résultat au prochain match.